J'ai faim plus que Alain. J'ai faim plus que Alain. Parce que lui on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain. J'veux des je veux des raisins. Un morceau de pain. je croc croque des cocons. Croc, croc, croc des cocons. Croc, croque croc croc des cocons. Croc des cocons. Ah! Ah! Ah! Ah! T'as pas vu, Agathe Non, pousse-toi Où je vais te hacher menu menu Oh là là, il est pas cool, celui-là Je vais éviter de vous couper la route. Hé, hé, hé, toi Hé, hey, t'as pas vu, Agathe Oh là là, ça tourne, ça tourne, oh là là Oh là là, il trop drôlement celui-là Hé, hein hey, toi, Charlotte, ta carotte, t'as pas vu, Agathe Euh, attends, je réfléchis euh, non Euh, si, si, je crois qu'elle est dans le micro -oule. Ah, je suis pas venue ici pour souffrir, moi Ah, ben les carottes sont cuites Agathe Agathe Où oh, t'es, où, Agathe Au secours, au secours, je suis là Aide-moi à sortir de là Oh là là, mais comment je vais pouvoir te sortir de là sur quel bouton je vais pouvoir appuyer Démarrer. SOS licorne. Démarrer. SOS licorne. SOS licorne. Démarrer. Oh je sais pas, faut pas que je crame à gâte. Oh là là. Oh là c'est trop dur. Oh là là c'est trop dur. J'ai trop de pression. Oh là là. Ah, ah. Allez je tente SOS licorne. Non, ah bah quand on appuie sur SOS licorne, bah y'a une licorne qui apparaît. Michael licorne à votre service, c'est pourquoi il y a un problème. Ah oui, Agathe, elle est complètement bloquée dans le micro-ondes. Et Est-ce que vous avez pensé à appuyer sur le bouton Ouvrir, Open en anglais Hop, attention. Ah, oh, mon petit carnichou, merci ah. de m'avoir délivré. Ah là là, tu m'as trop manqué. Ah, oh là. arrête, tu vas me faire Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Because I have the time of my life, and I owe it all to you. Eh, toi, là, qui regarde le film tu si tu es aussi fort que Super Concombre, faim, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Parce que Alain, parce que on sait qu'il a grignoté toute la journée, j'ai faim. Plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Je craque, crac craque des cocons, crac crac craque des crac crac crac craque des cocons, craque des cocons.